C'est vrai ce qu'on raconte Qu'on t'a enfermé dans un asile de fous as bon C'était juste une maison de repos. Mais pourquoi J'ai perdu la mémoire suite à un traumatisme. Et c'était quoi le traumatisme Une de mes sœurs est morte en tombant du toit. Oh, je suis désolée. Ça t'ennuie si je t'étudie Plus tard, je veux faire psychiatre. Maman, je peux aller jouer dans le jardin Non, tu ne sors pas de la maison. Mais le jardin, c'est toujours la maison, non Le jardin, c'est toujours la maison. C'est le 24, 24, 24, 24, 24. Ma famille est en train de péter les plombs. C'est des zombies. Le fantôme de la maison les a ensorcelés. Je crois savoir ce qui se passe. Quoi J'ai l'impression que ma maison veut me tuer.